Salut, salut, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Ici, c'est Anne de Plaisir Keto. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces, des recettes et je fais des expérimentations pour vivre en mode keto, c'est sans se prendre la tête. Alors, si un tel contenu vous parle et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à partager aussi ce contenu si ça peut aider une personne que vous connaissez. Euh, comme vous pouvez le voir sur le titre aujourd'hui j'aimerais euh parler d'un sujet euh, qui est en vogue en ce moment, ça fait il y a quelques temps, j'entends beaucoup parler dans la communauté Keto et je me suis interrogée, euh, j'ai voulu en savoir un peu plus, je me suis documentée, j'ai lu, j'ai regardé dans, sur Google, J'ai même, euh, je me suis procuré un ouvrage et j'ai lu et je voudrais partager avec vous aujourd'hui un petit peu en quoi ça consiste le jeûne protéiné modifié ou en anglais protein spine modify fast Donc, durant le mois de juillet, j'ai pas vraiment fait un challenge à proprement parler J'ai observé dans les groupes et c'était beaucoup question de ça dans plusieurs groupes Des gens le font et une des façons qu'ils faisaient, c'était un jour de euh, protein spine modify fast Donc, le jeune protéine Modifiée et un jour de keto classique Donc, c'est une forme de keto classique euh, dans la définition keto à 100% mais un peu plus extrême en tout cas on va aller dans la définition donc je disais que la tendance était donc ça et puis j'observais et puis finalement je me suis dit ok je vais euh, je vais explorer ça un peu plus et une des choses qui m'a motivé à le faire c'est le pain le pain protéiné modifié que j'ai partagé avec vous Comment j'ai fait avec la même pâte du pain Et la pâte à pizza Donc ça, ça m'a motivé parce que Je peux manger maintenant le pain chaque jour Et vraiment, c'est My dream come true C'est un rêve devenu réalité Donc, euh, ça m'a motivé. Et, et aussi parce que euh, Je n'ai toujours pas réglé ma question De plateau Je toujours pas réglé ma question de plateau Alors j'ai dit ok, je vais tester ça je vais tester ça pour voir si ça va régler définitivement cette question. Mais avant, qu'est-ce que le jeûne protéiné modifié Je prends mes notes parce que je n'ai pas inventé cette définition. <rire> donc, je vais lire donc mes notes. Le jeûne protéiné modifié est un mode d'alimentation qui permet d'avoir plusieurs bénéfices du jeûne classique. Le jeûne classique comme bénéfice, on a la perte de poids, on a la, la sensibilité à l'insuline. Et voilà, on a l'autophagie aussi, donc, euh, et plein d'autres bénéfices, sans les effets négatifs. Le plus gros effet négatif quand on fait le jeûne d'eau, par exemple, c'est qu'on perd du muscle. Et ce qu'on ne veut pas, c'est perdre du muscle. Donc, ça, c'est un protocole qui imite, donc ça mimique le jeûne. Donc, c'est comme si vous jeûnez, mais vous mangez. Parce que vous avez le bénéfice. Les mêmes bénéfices que lorsque vous jeûnez, mais vous ne perdez pas le muscle. Donc, en gros, c'est ça. Et euh, donc, ce que j'ai appris, c'est que lorsqu'on jeûne, toujours, euh, constamment, on perd autour d'un tiers de la masse euh, de muscle par jour, ce qui est énorme. Et ça, ça m'a fait penser justement, vous voyez, certaines personnes, lorsqu'elles perdent du poids, elles deviennent comme asséchées, très sèches et comme, comme si elles sont malades. Donc, elles ne sont pas rayonnantes, elles n'ont pas de vie, c'est à cause de ça. Et c'est vraiment ça qu'on veut éviter parce qu'on va être en forme, on va être, enfant, on va être euh, rajeuni, on va vivre longtemps. ok Donc, ça, avec ce protocole, je pense que peut-être on pourra l'aimer. <rire> donc, donc, dans ce protocole, le jeune protéiné modifié, on réduit beaucoup les glucides, toujours, dans les sucres, dans les sucres rapides, on les garde toujours, minimum, minimum. On réduit aussi le gras. On le rend au minimum, contrairement à l'alimentation keto classique, on augmente un peu le gras. Là, on va diminuer et on va se concentrer plus sur les protéines. Donc, on se concentre la peau en protéines, on mange un peu plus de protéines et le nombre de calories par jour est aussi réduit. C'est pour ça que dans ce jeûne, dans ce protocole, on ne doit pas le faire à long terme. On le fait vraiment pour une période courte. On peut le faire en une semaine, deux semaines, ou bien faire de temps en temps, on choisit quelques jours dans la semaine où on mange de cette façon. Et ça permet, quand on fait le plateau surtout, ça permet de faire bouger la balance. Pour atteindre son objectif Donc, l'une des premières choses à faire c'est de calculer son apport en protéines par rapport à son poids par rapport à fois à, à, à son à sa masse de graisse qu'on a donc il faut déterminer les correct macro et ça ça dépend vraiment de chacun Donc, il faut faire ce calcul là et la deuxième chose c'est de savoir comment s'alimenter toujours parce que on parle beaucoup de, de, de de telle façon de s'alimenter, de telle façon de à... s'alimenter, il faut savoir comment le mettre en pratique concrètement. Et c'est pour ça que euh, j'étais un petit peu confuse, je voulais en savoir plus. J'ai donc, je me suis procurée chez celle qui a euh, euh, créé ce pain que j'ai partagé. C'est vrai que j'ai un petit peu modifié parce que je suis une artiste. Donc, chez celle, celle-là, euh, Maria Emerich, euh, oh, je... Maria Emerich, <rire> j'ai donc... Euh, je me suis procuré son ouvrage qui parle justement de jeunes protéines modifiées. Et là-dedans, elle propose deux semaines, deux semaines de, de menus, donc de façon de s'alimenter. Je ne vais, vais pas partager son menu parce que je ne suis pas autorisée. Elle vend ça. Donc, mais euh, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, faire de cela mon prochain challenge ou mon, ma prochaine expérimentation. Où je vais cuisiner, je vais essayer le plus possible. J'ai ici son plan. Donc, je vais essayer un peu plus possible de cuisiner ce qu'elle suggère là, au jour qu'elle suggère. Et je vais partager avec vous les résultats. Donc, on va voir. Je sais qu'il faut garder en moins de 800 calories par jour. Et donc, manger un peu plus de protéines, diminuer le gras, diminuer les glucides. Donc, la première des choses, ça sera donc de déterminer ma proportion de protéines par jour. Mais vraiment, je vais essayer le plus possible de suivre son, son protocole, son menu. Et je vais partager avec vous à la fin pour voir si ça fonctionne vraiment. Ok Donc, euh, après cette vidéo, ça sera ça. Vous allez juste me laisser le temps de filmer parce que je ne veux pas filmer à chaque jour. Euh, je vais juste filmer genre deux vidéos pour ça. Donc, une vidéo pour une semaine et une autre pour la deuxième semaine. J'espère que je vais tenir ça, là. <rire> ça me permet aussi à moi d'être focus. Et ça, c'est donc la prochaine expérimentation que je vais faire pour vous montrer. Vous aurez une idée si ça fonctionne. Et peut-être que finalement, je vais briser mon plateau légendaire d'il y a euh, plus, de, plus, de, plus de 10 mois. <rire> non, non, non, c'est pas 10 mois. C'est comme euh, environ 7 mois. Oui, donc, et atteindre donc ce 145 livres au moins, et le garder, le maintenir, et voir 140 entre 140 145. On va voir ça, on va voir si ça va fonctionner pour me, me permettre d'arriver là. Je suis, toujours, je suis toujours autour de 150, et c'est là, c'est à ce niveau-là que je fais mon plateau. Quand je fais des exagérations, ça monte. Quand je suis bien, ça descend à 149, après je reviens à 150. Donc, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, on va s'amuser avec ceci. Surtout que ça nous permet donc de garder son, son muscle, ça, de nous garder en forme. Ça ne va pas nous faire du mal. Et c'est comme si on jeûne, mais en mangeant. C'est cool hein, de manger pendant qu'on jeûne. Bref, en tout cas. <rire> donc, ça sera ça donc la prochaine vidéo. J'espère que ça va vous intéresser. Je vous demande de, de rester, de stay tuned. Donc, de rester connecté et puis je vais partager ça avec vous si un tel contenu vous plaît vous intéresse n'hésitez pas à donc, euh, vous abonner à activer la cloche à le partager aussi à partager à partager s'il vous plaît <rire> et je vous remercie tous ceux qui sont déjà euh, de tous ceux qui sont déjà abonnés euh, en tout cas on fait ensemble cette journée j'espère que ça va vous donner des idées et d'ici la prochaine fois on se nourrit que du bon A bientôt 拜拜